Pour une nouvelle vidéo, salut Je suis enfin de retour. Et je voulais vous parler de quelque chose qui m'agace particulièrement. Comme vous voyez sur mon visage, je fais très jeune. Mais en fait, euh, non. À vous, cher public, chère personne qui regardez cette vidéo. Selon vous, quel âge quel âge me donnez-vous Allez-y, écrivez dans les commentaires l'âge que vous me donnez. Allez, soyez honnête. Si vous me dites 14 ans, moi, je le prendrai pas mal. peut-être un petit peu. La réponse à la fin de la vidéo. Et ouais, je suis maligne, je suis maligne, je suis maligne. Comme ça, t'es obligé de regarder jusqu'à la fin. <rire> Et ceux qui se sont pas trompés sur mon âge, je vous donne rien. <rire> ouais, ouais, c'est cool. Le truc, c'est du fait que je fasse très jeune... Bah ben, je me suis retrouvée quand même dans des situations un petit peu gênantes, malaisantes Ce moment gênant où tu as le videur de la boîte de nuit Qui te demande ta carte d'identité Bonsoir Bonsoir mademoiselle. carte d'identité s'il vous plaît euh, ouais attendez deux secondes Par contre ça vous dérange pas si je vous montre mon permis de conduire Que je suis dégueulasse sur ma carte d'identité euh, Tenez Merci mmh, mmh. Écoutez mademoiselle je ne sais pas si je vais vous faire rentrer Malgré que j'ai vu votre carte d'identité, vous faites vraiment très très mineur. Et moi j'ai pas envie de perdre mon travail, vous me voyez Bien alors, quand je suis arrivée dans une conversation d'adultes qui parlent de choses un petit peu dégueulasses qu'ils ont peur de te choquer pensant que tu es une âme de jeune innocente Tu connais pas la dernière Non, vas-y raconte J'ai vu Brenda hier avec John, non. mais John il est avec Jessica Non c'est Je toi c'est toi ah, J'en pouvais plus, j'avais les yeux qui saignaient Ah moi j'ai vu Kevin hier, il m'a démonté la moule T'as trop de la chance C'était trop bien, j'ai joué au moins 6 fois euh, Excuse-moi, toi la petite, tu devrais pas rester là, hein. tu sais, on a des conversations de grands, on voudrait pas te choquer, hein. excuse-nous. Hein. Au revoir. Ce fameux moment où quand tu vas au restaurant avec tes parents, et que... Et que le serveur, c'est enculé là, il... il me retire le verre avant, on prend pas Ah. Bonsoir, vous désirez boire quelque chose Du fruit, coca, pentecin bon, Du vin Comme tout le monde à cette table Du vin Je veux du vin J'adore l'alcool vos parents sont d'accord Vous êtes majeur mmh. Où viennent encore tous ces jeunes gamins qui ont 15 ans, ces petits merdeux là Ils se permettent de draguer et ils pensent que t'as le même que qu'eux mmh. Salut beauté C'est trop trop belle Tu vas à quel collège Moi je au collège saint la tu de me sortir avec moi Et voilà ça y est c'est la fin de cette vidéo les gars J'espère que ça vous a plu, vous avez kiffé votre âge <rire> Pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu, ça me ferait plaisir Et hey PS Je vous avais dit que je vous dirais mon âge J'ai 23 ans Et je vous dis ciao Allez coupez